Salut, ça fait super longtemps, je sais, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour un peu, euh, c'est pas une vidéo structurée, euh, vous n'allez rien apprendre de spécial, je vais vous raconter un peu ma vie. Et surtout c'était plutôt un message pour euh, bah, les personnes qui me demandent comment je vais, si tout va bien, si j'ai pas fini complètement ruinée. Alors euh, bon, la vidéo elle sera pas structurée, euh, non je vais bien, euh, même la perte, enfin finalement bon, évidemment j'ai perdu de l'argent comme pas mal de gens je pense, et surtout j'ai beaucoup perdu avec Luna, sachant que j'étais une grosse et grande lunatique, ça m'a pris, enfin, ça m'a ça, ça fait mal, mais euh, je vais pas en parler trop dans la vidéo. Déjà, bon, j'ai quand même pris des profits parce que j'étais venue en avance de toute manière et puis on a quand même pas mal gagné toute l'année de 2021. En fait, globalement, j'ai pas beaucoup perdu pour la simple et bonne raison aussi que je suis maximaliste Bitcoin. Je vous l'ai toujours dit mais mon portefeuille il est plus à plus de 70%, enfin 60-70% composé de Bitcoin et quand le Bitcoin chute, moi je réinvestis à fond parce que je suis persuadée que ça va prendre sur le long terme donc j'ai pas l'impression de perdre. Mais sinon, bien évidemment, j'ai quand même perdu, ça c'est clair et net mais c'est pas dramatique en tous les cas tout va bien financièrement de mon côté et maintenant je recharge à fond et euh, ce que je voulais vous dire non j'ai pas fait cette vidéo là pour faire pour parler de mon bilan financier de toute manière j'ai assez écrit d'articles sur euh, le blog Zune Bitcoin que vous pouvez aller voir et euh, voilà, non, je voulais simplement vous donner des nouvelles et vous expliquer un peu mon parcours, mon cheminement pour ceux que ça intéresse. Alors, euh, si j'ai pas, si pas fait trop de vidéos, enfin, si j'ai arrêté de faire des vidéos, tout simplement, c'est pour la simple et bonne raison que ça me prenait beaucoup trop de temps. Alors, il faut savoir que je fais tout Enfin, dans le sens où j'écris, donc je fais mes propres recherches, j'écris euh, un article systématiquement à côté d'une vidéo, et pour moi, la vidéo, en fait, elle sert de complément visuel. Et euh, je passais trop de temps sur le montage, et même sur la structuration de la vidéo, avec le script, etc. Ce qui fait qu'en fait, quand la période où j'ai fait des vidéos, ça m'a pris un temps fou, et j'ai occulté pas mal d'autres choses. Or, moi, ce qui m'intéresse le plus, et ça, je vous l'ai dit mille fois, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire de la recherche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails trop ici, mais ce qui m'intéresse, c'est l'inclusion financière, enfin, la problématique des non bancarisés et et comment la crypto-monnaie, le bitcoin et a fortiori la blockchain pourraient aider justement les personnes non bancarisées ou même favoriser l'inclusion financière en tant que telle. Donc c'est ça qui m'intéresse, Donc c'est plutôt la recherche. Donc j'avais plus envie de lire, donc euh, je m'en suis euh, tapé des économistes depuis. Et puis, euh, et puis, de, et puis voilà, tout simplement voilà, pour expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, c'était simplement pour ça. Mais il s'avère que j'aime bien faire des vidéos, et, euh, et d'ailleurs c'est une pratique bénévole pour moi, il faut vraiment le savoir. Que de temps en temps je lis des commentaires de fripouilles qui pensent que je suis payée mais des milliers pour parler de tel ou tel ne serait ce que si je parle de binance par exemple ont l'impression que je suis sponsorisée mais enfin j'ai pas beaucoup d'abonnés je, je suis même pas dans la recherche active d'abonnés vous voyez bien que je suis pas sur les réseaux euh, je suis je vous ai jamais dit like click abonnez vous d'ailleurs ne vous abonnez pas en fait euh, si ça vous plaît pas ne vous abonnez pas et, et moi personnellement pour vous raconter ma vie j'ai pas envie d'être influenceuse d'ailleurs c'est pas un terme qui me plaît dans euh, l'absolu comme ça, même si pour vous je sais qu'il n'y a pas trop de différence entre créateurs de contenu, influenceur, etc. ou blogueur, etc. Pour moi, euh, je ne fais pas des vidéos pour vous influencer, pour acheter telle ou telle chose ou pour faire la promotion. Pour répondre aux fripouilles qui pensent que je, fait pour, que je fais des vidéos pour l'argent, mais alors on est loin de ça. Et la preuve, si je n'ai pas fait des vidéos, ça montre bien que je ne vis pas de la YouTube monnaie. D'ailleurs, je dois gagner, je devais gagner de, entre 200 et 300 euros par mois. Euh, bon, ben bah voilà, c'est du, du champagne en soirée. Ce n'est pas c'est pas quelque chose, pas, pas ça qui m'a fait vivre, il faut bien en être conscient. Je fais juste une pause rapidement. J'ai soif, il fait très très chaud, c'est l'été d'ailleurs. Et euh, pour ceux que ça intéresse, voilà j'ai mis des nattes africaines euh, très intéressantes. Bref, pause. Et donc je ne sais plus où j'en étais mais simplement pour vous remercier, pour remercier les personnes qui m'ont qui m'ont demandé de mes nouvelles en fait. Donc voilà je le fais très bien, je vous remercie mille fois. Et d'ailleurs ça donne une dimension euh, vachement humaine à YouTube je trouve, vous n'êtes pas que des avatars et ça me montre bien que vous êtes vraiment des personnes, parce on, a, on peut, on peut l'oublier comme ça ou, ou penser qu'à l'algorithme tout le temps. Donc bref j'ai été très touchée, je trouve ça vraiment très mignon et voilà je vais bien, j'espère que vous aussi, j'espère que ça n'a pas été trop dramatique. Et euh, pour finir cette vidéo, ce que je voulais vous dire c'est que très certainement je vais revenir, mais euh, en freestyle, c'est à dire que j'ai pas envie d'avoir des, euh, des, des injonctions de le faire tous les dimanches ou quoi. Si j'ai envie de faire trois vidéos par semaine, bah, j'en ferai trois. Si j'ai envie d'en faire une comme ça, bah, j'en ferai une. Et, euh, et oui, l'autre chose aussi pour expliquer mon, mon absence, je voulais simplement vous dire que ouais, il y a mon chat qui va rentrer. Donc revenons à, mon, à nos moutons et euh, ce que je voulais vous dire c'est qu'aussi à un moment j'ai voulu arrêter, enfin euh, faire une pause pour Youtube parce que bon je voulais faire de la recherche et euh, aussi la recherche c'est quelque chose que j'ai envie de faire de manière continue en hein, plus depuis que je suis jeune donc c'est pas un problème mais il euh, y a un moment où j'ai eu envie de monter un vrai business, euh, c'est à dire un business physique, j'avais envie de partir de, de, de, de ces trucs virtuels, trop digital, je sais pas si c'est après le Covid ou quoi et donc je pense qu'à cette époque là si quelqu'un m'avait proposé de monter un fast food ou je ne sais quoi, une librairie ou qu'importe, toujours lié hein, aux crypto-monnaies, je l'aurais fait et donc je suis allée, euh, je suis allée en Afrique, euh, enfin précisément je suis allée au Sénégal et en fait, je voulais, je voulais vous filmer ça, faire des vlogs un peu comme ça. Et euh, en fait, je suis allée voir une amie qui habitait là-bas, enfin qui habite là-bas depuis pas mal de temps. Du coup, je euh, j'étais pas du tout dans l'esprit crypto, etc. J'ai pas pu tourner. Et la chose intéressante par rapport à ça, le lendemain où je suis arrivée où j'ai mis un pied au Sénégal, la République centrafricaine acceptait le Bitcoin comme monnaie légale. Donc je me suis dit, waouh, il y a vraiment un truc. Enfin euh, bon, moi, ça fait longtemps que j'écris sur l'Afrique, même Zone Bitcoin, de, déjà l'associer mon mon cofondateur, si vous voulez est togolais, donc on a, on a toujours eu une vie sur l'Afrique, donc là cette fois-ci on a peut-être envie de, bah, de, de développer plus, peut-être que c'est le moment, donc voilà. Euh, je sais pas si j'étais très claire. Voilà, c'est une période où j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal vagabondé, même si je voulais faire des vlogs, en fait, c'est pas ma nature, euh, je sais que ça s'apprend, mais en tout les cas, c'est pas ma nature de prendre le téléphone et de vous expliquer où je suis. Moi, j'ai tendance à vouloir vivre le moment à 100%, mais euh, je pense et je, je sais que c'est très bien de partager aussi, donc faudrait juste que j'apprenne à le faire. Donc voilà, j'ai pas mal voyagé, bah, euh, Bon voilà, ce serait trop compliqué à à raconter ici. Euh, merci, merci de votre soutien toutes ces années-là. Et puis, euh, bah, j'espère que ça va continuer, que ce sera plus détaché. Parfois aussi, je vous montrerai des produits, euh, des services intéressants, je pense. Je pense, en tous les cas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je veux plus trop faire de vidéos longues et complexes parce qu'en fait, elles ne marchent pas. Euh, par exemple, moi, la vidéo que j'ai trouvée la plus utile, c'était celle sur les layer 2. Elle n'a pas du tout marché comparé aux autres. C'est-à-dire que je sais bien ce que les gens veulent. Moi-même, quand je consomme, je veux de l'information rapide. Donc je pense que je ferai plus des vidéos barbantes qui expliquent trop de choses. Euh, je vais la jouer pas commerciale non plus parce que c'est pas quelque chose qui je sais pas faire déjà. Alors voilà, pour finir, je pense que je vous parlerai plus de projets intéressants, euh, ou investir bien sûr, dans, dans, dans quel projet investir et de, Plutôt des, des projets en fait qui ont une vraie envergure. C'est la seule chose qui est bien avec le beer market, c'est que ça nettoie. Il y a peu de shitcoins qui apparaissent pendant cette période-là, parce que les, les investisseurs sont plus frileux si vous voulez. Donc euh, ça fait le nettoyage, Alors, tous les projets un peu bidons s'écroulent et puis euh, les entrepreneurs, vers eux, ils n'ont pas envie, enfin ils ne se lancent pas dans, ce, dans, dans, dans des montages pourris. Et de l'autre côté, on a le choix avec des bons projets solides qui veulent apporter de vraies solutions en général. Donc voilà, c'est une très bonne chose aussi. Le retour de la baronne. Euh, la baronne au fait c'est très ironique, hein, je suis au courant de ça, faut le savoir, je trouve que c'est marrant. C'est marrant, euh, c'est un, comme un mème en fait avec la communauté. Puis euh, n'hésitez pas, si pour ceux qui préfèrent lire... Euh, je prépare des guides alors je sais je suis lente à les sortir mais euh, en tout cas des guides euh, fonctionnels pratiques donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter de zone bitcoin un peu de promotion ça fait pas de mal et euh, puis voilà je suis de temps en temps sur les réseaux en tout cas je suis de plus en plus sur twitter même si c'est pas ma cam en fait twitter et j'ai plutôt envie d'être sur euh, instagram donc voilà faites ce que vous voulez suivez qui vous voulez ne suivez pas trop d'ailleurs de toute manière et puis euh, passez de bonnes vacances on se dit à bientôt, à très vite même. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos cryptos, ciao